Bonsoir à tous! Hey yo, hey yo. On est chaud, on est là, on veut jouer à Paladin, on va essayer de tout niquer. Oh, on va tout niquer. Mec, si, tellement, arrête, tu pars défaitiste, gros. Si, j'ai dit, on va. J'ai ah, dit, on va. J'ai cru que t'étais. Ok. Et non. On va tout niquer, mec. Wow, bam, je t'ai envoyé. Mec, t'es niveau 45. <rire> le gars, regarde le jeu. Un peu, un peu. <musique> Le mec que j'ai choisi on dirait qu'il est à la fois noble mais à la fois ça a l'air d'être un mec un peu genre des bas-fonds Victor c'était genre le perso le plus basique on va dire de tout le jeu Ouais je sais c'est pour ça que je l'ai pris Comment je... Oh putain j'ai laissé excusez-moi, Je peux pas courir Mec j'ai l'impression d'être handicapé j'ai pas fait mes contrôles T'as pas les touches normales là Mec les contrôles par défaut c'est... Je peux pas courir hein Je peux pas courir Ok Là je kiffe Il est où oh, je l'ai vu disparaître, mec. Je kiffe, je kiffe. C'est fou. Albata. T'es où ah, J'étais suis... bah, en train oh, de te venger, mais là, ah, je vais crever. Regarde il a des gars. Oh, c'est... Oh, mec, j'enchaîne les têtes, c'est beau. Albata, il encaisse. C'est bien, on a remonté un peu. Couvert, kilo de ouf. Ah, putain, il s'est régené. Ah, t'es là. Attends, je viens avec toi. Oh, je me suis oh, un oh, V5, là. Sky. Oh, c'est la fin, Ouf ouais. Mec, je suis sur une série de kills de 6, de 7, de 8, de 9, c'est bien. où ce ah, il est là. J'ai l'impression d'être... Mec, j'ai l'impression d'être un dieu, mais j'ai une série de 13 kills, je me dis, mais je suis trop chaud, mais ça se trouve, c'est rien. Bah, vu l'histoire de la partie, c'est pas On est en 22-23, ça veut dire, ouais, vraiment... Mais après, ce qu'il faut, c'est regarder ton nombre de kills à la fin, quoi. parce que c'est les vrais kills. Oh le Koga, le Koga Ah, le bâtard ah. Alors, ça c'est gratuit. Ah oh, putain, la sky. Ah, bah maintenant! Ok. Ok, c'est la fin. C'est la fin, mec. Oh, 18 kills en série. Ah, oh, bah, c'est, je me suis fait jouer. je me suis trop lancé dedans. Oh non, mais... ah, je n'ai pas utilisé une certaine compétence, je suis en train de me rendre compte de l'erreur. De toute façon t'as quasiment rien toi, t'as juste une grenade Ouais bah je viens d'avoir des jumelles un peu bizarres. Et bah c'est bien de la scale limode qui, qui est arabais. Oh, non est Victor. Victor. Le, le, le, le, le mec joue un heal. J'aime bien c'est simple à jouer. En gros c'est le Victor du heal. Quand ta découverte. Oh mec la carte du Zeus là, du monolithe <rire> Le terminus mec son ulti il est trop puissant. Mais quand tu joues en ranked ou en, enfin en classé, le terminus il est tout le temps ban, il est trop infâme. Tu vois l'ulti de, de Sky. Ouais. Bah lui en gros quand il meurt, bah genre tu vois son cœur là sur son skin. C'est la bombe de Sky mais en bonus tu revis et tu viens full life ouais. Par contre en face du coup il y a trois tanks. Mec c'est n'importe quoi, il y a trois tanks et y a pas de heal. Oh mec, là tu vas te régaler, tu vas deal. Ah non, ah non, non, non, non t'as pas. Attends, qui est-ce qui va se régaler les trouves 3 en mais vous f tu m'as dit prends un heal gros. C'est toi qui m'as dit prends un heal. En fait mais ouais et alors Parce que gros 3D ah, 3 tanks je... qu'on va, euh... se... va prendre les dégâts. Hein. En fait si on arrive à suivre l'heure de dégâts, être bien. Ah Ok tiens mange ton heal toi. Oh. T'es où T'es où je suis en dessous là. Ah t'es plus que ça. Oh putain, il a des place C'est trop puissant qu'ils aient pas de vie en fait. Et moi mon ulti va régaler gros. Moi mon ulti en gros je joue one shot. Peu importe la vie du gars en fait. Ouais. Du coup comme mec, imagine le, le nouveau personnage là. Le, le coup, ouais. titan, là, le tank. Ouais ouais. Bah Lui le... quand ouais. il est full life, je mets mon ulti. Et genre je peux le one shot. Genre du coup c'est vraiment un contré non. Ah ouais. En fait, ton perso, j'ai l'impression qu'il se, se joue beaucoup sur le multi. Ouais, bah oui, mais il se recharge... Euh... Enfin, je crois que tous les jeux, ils se rechargent aussi vite les uns des autres, mais... Quand tu regardes du Tig Sky ou quoi à côté, ça peut faire 5 kills. Moi, j'en fais qu'un seul et je me retrouve au milieu du combat. Mais je trouve que mon perso là, il est trop bien équilibré, tu vois. Parce que genre, je suis au milieu du combat, mais mon F, je peux en même m'envoler en l'air. Du coup, je peux vite m'envoler. Au final, à la fin du compte... Oh, jeu. C'est la win. Il était là. Oui. Final, là, euh... là. Oh, on va se faire poutrer. Ouais, mais en fait, je pensais toujours ils allaient vraiment maintenir le point de ouf et tout. Mais au final, euh, on leur met là les dégâts. Trop sans série. La personne n'est mort, je crois. Oh, bien essayé. Oh non, il a une qui est morte. J'ai même pas vu. <rire> il sert à rien, putain, mais non. Là, je dis ce un... il reste dans la forêt. Hop Mec, il. il. T'es où, t'es où, t'es où? Il a Merde, non, c'était pour le nain! Oh! Ah putain! Ouais. Ah, la défense! C'est plus que le c'était vraiment beau move sur la fin. Oh, j'avoue. Euh, attends, mec, va. Attends, pendant là, c'est aussi du coup. J'ai pas du tout assez d'argent pour un champion. Ah, si, j'ai assez, pour... assez pour Kinesa. J'ai 33 000. Je suis pas sûr du tout, mec, entre Kinesa et euh, Strix. On va les essayer dans le. Oh, la ouais, flemme, mec. J'en prends. Vas-y, mec, j'ai envie de jouer maintenant. Vraiment... Je vais prendre Kinesa, gros. Il a ni tank, ni soutien. C'est pas grave, gros. mêlée Général. Ouais. Ah ouais, c'est le mêlée Général. Attends, mais tu le vois où, ça À droite, en bas à droite, au-dessus de la map. Genre, ça te dit même ah. de la map, et au-dessus, ça te dit... Euh... MME. Ah, il a un skin sur Drogoz. Genre de... qui est... En gros, tu vois, sur chaque personnage, tu peux acheter un skin avec de la thune. Mais c'est des skins souvent qui sont nulles lâchés, Genre, ça change juste un peu la couleur, mais très léger. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. Surtout que je sais pas si t'as vu mais ils ont prévu de sortir euh, FLA, les champions. Mec j'étais pas du tout au courant. Je vais aller revoir sur l'insta. Ah, bah derrière Et ouais Putain j'ai l'impression que c'est trop tard pour moi Je ne vois personne Ah ils sont tous là gros Mec, les seuls tirs que j'ai mis, c'était dans la tête. Oh mec qu'est-ce que je kiffe jouer sniper. Alors, content de ton achat. Mec, tellement. Ah, oh mec. Il... Franchement, je kiffe de jouer sniper. Oh non, je suis face au bug. je suis derrière. J'ai cru aller me fusiller à pomper à la gueule. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Notre Androxus, il s'est fait brain J'avais En gros, il, il y a un ennemi qui... qui a tiré sur notre Androxus, vois. Mm -hmm. Du coup, notre Androxus... Attends. J'ai entendu. Du coup, notre Androxus, il l'a poursuivi. Sauf que l'autre s'était caché derrière un mur, et du coup il l'a pas vu, genre. Il s'est caché, notre Druxus ouais. l'a pas vu. Et moi, vu que je suis un Roxus, j'ai vu que l'autre l'avait pas vu, du coup a plus vu. Ah, mais d'accord, c'est l'autre. Je pensais que c'était l'autre qui s'était fait brain. Je pensais qu'il le suivait et qu'il s'était caché. Non,